Bonjour, je suis Nathalie Bureau, je suis du salon PRONELS Premium à Menton. Je représente en tant qu'ambassadrice le lancement du Master Gel pour la région France Sud. Donc Voici aujourd'hui notre innovation 2018, qui j'espère vous séduira autant que moi. Je le teste depuis un mois. Donc Vous avez ici le Master CLEAR le Master nude, le Master Milky Pink, le Master French White et le Warm Clear. Ces gels ont été réalisés par Pronaise pour leur extrême finesse, dureté, brillance, tout cela dans un temps record. Je les teste depuis donc un mois et je dois reconnaître qu'ils m'ont beaucoup séduite. Donc j'espère qu'ils vous séduiront à votre tour. Je vous recommande donc de prendre rendez-vous très très rapidement auprès de vos centres de formation Proneil, c'est les plus proches. Et je vous souhaite une très bonne année 2018 en termes de performance et de réussite. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.